Bonjour, comment allez-vous Bonjour si vous êtes là le, le matin, bonsoir si vous êtes là l'après-midi. Et vous êtes dans l'émission Raphaël, et là, sur ETV. Alors, je vous rappelle tout de suite notre site internet pour nos replays, pour ceux qui ne voient pas cette émission-là, qui ne peuvent pas regarder sur leur box SFR, à partir de leur box SFR à la maison, à la télé, quoi. Donc, euh, 3W point, 3W point, stylo je suis sûr qu'il y en a un qui me dira ah, oh, je n'avais pas de stylo. <rire> www.etv.gp Facile. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons recevoir encore des personnes intéressantes, des rayons de soleil, des personnes qui viennent nous parler de choses importantes et intéressantes, parce qu'il s'agira de vous donner une ouverture sur un, un pan de notre culture que vous aimez, que vous appréciez, tout comme moi. Il s'agira donc pour nous, je me répète, de recevoir des membres de l'association CGS Family Gosper Celebrations Singers. J'ai bien dit, je... je, je, je pas voilà, Voilà, essayé, c'est plus facile. Parce que quand il faut prononcer euh, de façon... Avec euh, l'anglais dedans, mettre un petit coup de... Je ne sais pas, moi, d'accent dedans, eh bien, je bug. Alors, nous avons la personne avec qui nous allons nous entretenir tout au début de cette belle rencontre. Il s'agit pour nous de, de, de recevoir cette personne qui est déjà là, Madame Monique ange ertin cité Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, Monique ange ertin cité est une voiture dans ce milieu-là. Là là. <rire> La réputation, votre réputation vous a précédé. J'ai des dossiers moi. Ah bon <rire> Ah si, si, si, si. j'ai des dossiers. Non, Alors bon, dites Beaucoup nous. de monde mon a des dossiers me concernant. Alors c'est vrai qu'on me donne le titre de Madame 100 000 volts, mais mm -hmm. cet après-midi, je ne pense pas avoir autant de volts. Vous les avez. Mais merci <rire> de nous recevoir euh, ici sur ce plateau. Euh, merci. Je, je dis merci à ETV. Et euh, donc que dois-je dire? Alors, nous, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que nous avons un petit moment pour vous recevoir. Je sais que vous êtes très prise parce qu'il y a une magnifique organisation sous vos doigts, sous votre coupelle. Je ne vais pas donc trop vous retenir parce que nous avons aussi à recevoir une belle jeune femme qui est juste à nos côtés. Il s'agit de recevoir Kelly Jean que nous voyons à l'antenne mais qui, Bonjour. tout à l'heure, interviendra elle aussi, madame Kelly Jean, mademoiselle. Enfin, ce sont des demoiselles qui font des dames, nous aurons plusieurs madames. Et nous aurons aussi à recevoir plus tard, tout à l'heure, après ces de janteux Monsieur Rodrigue Ertin. Donc, Madame euh, euh, Monique Ange Ertin-Cité, vous êtes de quel coin Guadeloupe Eh bien, précisément, j'habite aux abîmes. Je suis un petit peu de partout, puisque mes parents sont des abîmes. des euh, grands-parents de Marie-Galante, mon père né à Saint-Domingue. Euh, euh, mon père, il n'est plus mm -hmm. né à Saint-Domingue. Donc, euh, on est une famille qui est immense. Et euh, mais l'essentiel, ce n'est même pas parler du lieu où je vis, mm -hmm. euh, mais c'est parler de ce que je vis. Ce que vous vivez dans voilà. ces lieux-là et partout en voilà. Guadeloupe, de toute voilà, façon, et en... à l'extérieur également. Absolument. Hein, vous avez, ouais. Et puis vous avez un beau grain de peau, un métissage agréable. Vous voyez quand ah, les noirs se mélangent, <rire> ça, ça, ça donne ça. Donc, euh, Madame euh, Monique Ange, j'aime bien dire « madame » parce que je vous dis, j'ai eu eu. Son dossier principal <rire> concernant, concernant tout ce qui est gospel, tout ce qui est voix, voix, je ne sais pas. Et eh bien cette dame, euh, imaginez-vous, on vient de me dire, qu'elle a été l'une des premières personnes, ou alors la première personne à créer le gospel, à faire arriver le gospel dans l'Hexagone, en France. Euh, en France. Euh, hein? On va dire ça, mais, pas, pas tout à fait, pas tout à fait. Je vais, je vais rectifier la chose. Mm -hmm. Il y a bien sûr des groupes qui existaient déjà à Paris, euh, qui chantaient le gospel un peu plus euh, traditionnellement ou en français, mm -hmm. des petits groupes d'église. Mais c'est vrai que notre groupe gospel chord Singers, puisqu'il mm -hmm. y avait GCS France mm -hmm. et GCS maintenant Guadeloupe. Mm -hmm. Donc GCS France, euh, pendant des années, nous avons eu l'occasion d'arpenter les différents très grands plateaux de télévision, mm -hmm. tels que le plateau de Jacques Martin. Qui oui. mais avec Johnny Hallyday qui n'est plus non plus, euh, et bien d'autres, hein, et Florent Pagny, euh, Rica Zaraï, et bien d'autres, nous avons eu l'occasion de, de vraiment euh, participer, chanter, même nous personnellement, mm -hmm. faire des comédies musicales, la première comédie musicale noire, Free Atlas, enfin libre, mm -hmm. euh, réalisée en France. Et euh, c'est c'était une belle aventure. Parce que ça dure depuis depuis les années 85. Mmh. Ça fait très très longtemps. Ça fait 37 37 ans. Oui oui. oui. Alors euh, c'est vrai que j'ai commencé à chanter depuis ma tendre enfance. Hein. Mmh. Dès lors que je savais marcher, je savais chanter. J'avais même pas trois ans. Je me montais. Sur elle une... est modeste. Elle est modeste. <rire> on lui dit et vous chantez je vous. Je montais sur les bancs de l'église aussi. Moi, je me souviens ouais. de ma grand-mère me disait souvent assis trois me ouais. Pour moi, euh, tant que je, je n'avais pas fini, à mmh. ma juste valeur, les mmh. choses, je dirigeais toute l'assemblée dans l'église <rire> et le, le livre, le cantique à l'envers. Mmh. Mais c'était une jeune dame avec une... jeune, jeune, jeune un enfant mmh. avec une Tête, euh, Une petite fille qui têtu, ouais. la, ouais, qui mm -hmm. savait ce qu'elle voulait. On, on m'a mm -hmm. toujours dit il eh, y a de, de grands chefs de cœur tels que M. Stralka, qui a dit Toi, tu feras un grand chef de cœur. Voilà, je n'y pensais pas, mm -hmm. puisque c'était pour moi je partais faire des études, euh, aller dans même de faire des études de médecine, mais qui mm -hmm. après, bon, on a dévié. Il y a certaines personnes mm -hmm. qui pensent que. La musique, c'est euh, ma spécialité, en fait, c'est mon, mm -hmm. mon cadre professionnel, et je mm -hmm. dis que non. non. C'est au-delà d'une passion, mm -hmm. je dirais bien le mot mission. mission. Pour moi, la, pour moi euh, le gospel, c'est une mission, mm -hmm. car le mot même veut dire go and spell. Mm -hmm. Allez et dites-le. Oui. Donc, allez porter un message, porter un message à qui voudrait l'entendre, mm -hmm. et porter euh, comment ce message-là, avec authenticité. Mm -hmm. Voilà. Alors c'est vrai que je me suis formée mm -hmm. puisque je suis partie vivre aux États-Unis pendant plus de dix ans ah, oui. et je me suis formée dans l'une des universités les plus cotées des États-Unis où, où cette chorale Eolians aujourd'hui euh, sortie la meilleure chorale du monde. Euh, donc j'ai fait cette formation qui a été une formation, je disais ça dernièrement à mes choristes, hein, mm -hmm. rude, très très dur mm -hmm. <rire> parce que euh, je me suis fait entre guillemets, j'ai pas cet état d'esprit de peur mais mm -hmm. rejeté au début. Euh, Pensant que je n'avais pas les compétences et les qualités. Mais mmh. après, dans ma détermination, mmh. j'ai fait en sorte qu'on vienne me chercher. Et c'est ça. Et c'est ça que j'aimerais que tout jeune puisse comprendre. Oui. ça. Mmh. C'est pas se dire, c'est pas se contenter de, de son état, de rester sous ses acquis, mmh. mais c'est toujours se perfectionner et aller au-delà de ce qu'on pense qu'on ne peut pas aller. C voilà. Le mindset, mmh. c'est très important ça. Et de penser positive, mmh. cultiver positive. Et qui plus est, quand on parle de cette puissance qu'on a de Dieu, sans faire de positivisme, de Dieu, c'est une chose importante. Et moi, je n'ai pas peur de parler de Dieu. Ça, c'est de ma vue Sinon, personne. Voilà. Donc, Gospel, c'est GCS... GCS. GCS. Family, je pense la c'est... GCS Family est né donc en... 1985 à 1980 non 85 oui GCS ah oui alors la GCS France 85 voilà et aujourd'hui alors alors on va les mathématiques 20 ans ça fait quoi alors 20 ans ça fait pas beaucoup ça fera peut-être 90 80. alors en fait normalement GCS est né en 2000 si je comprends bien, parce que les 20 ans, on devait les fêter en 2020. Ah ouais, ouais, Et vis-à-vis -vis, euh, voilà, de la situation sanitaire, mmh. 2020 on est passé à 2021 mmh. mais nous étions encore euh, voilà dans cette au sein de cette situation compliquée mmh. et maintenant 2022 c'est l'année <rire> donc on va appeler euh, voilà les 20 ans plus 2 de GCS alors au-delà de, de 20 ans plus 2 parce mmh. que euh, qu'il y a va apprendre quelque chose là. Mmh. Donc, cette chorale-là est née vraiment en 1980, quand je suis arrivée en 1994, en 1996. Mais la structure associative mm -hmm. a pris naissance en 2000. En 2000. Okay. Et c'est la, voilà. la raison pour laquelle mm -hmm. on dit les 20 ans de GCS, mais mm -hmm. c'est vraiment le plus long d'années, parce qu'on a mm -hmm. commencé vraiment à chanter ensemble, on chantait dans les églises un peu partout, mm -hmm. mais la, la, la chorale n'avait pas de statut mm -hmm. juridique. Mm -hmm. Le statut juridique c'est mm -hmm. 2000, oui. donc donc vous c'était vous deux vous ans, étiez une... 20 ans plus 2 de ans. Voilà. Mm -hmm. c'était de la famille qui qui œuvrait, c'était comme euh, des membres de votre famille autour de vous avant, alors, avant alors le non, statut. Non non GCS Family c'est une longue histoire. Oui parce que j'entends famille, je vais voir la famille. pourquoi Family c'est que GCS a commencé une histoire mm -hmm. et je mm -hmm. pense que c'est ce qu'ils vont raconter euh, cette chorale elle va raconter son histoire. Oui. C'est aujourd'hui s'il faut rassembler tous ceux qui sont passés dans le GCS, j'ai mm. presque plus de 200 personnes. Donc, euh, oui. en fait, c'est une histoire. Mm -hmm. elle, elle vient dans la troisième génération de GCS. Troisième génération. Puisqu'il y, oui, oui. y a les anciens qui sont là, mm. il y a les, ceux qui ont été là, et, et actuellement, il y a les juniors. Et ils sont tous là. Donc, voilà. Et, et en après, en fait, mais à part ceux santé. qui ont dû partir pour oui. décès, etc. Mais il y a tout, y a de tout ceux le monde. Qui est vivent en France voilà. aujourd'hui. Et là, nous serons sur scène plus de 50 ans. Bon. Et, et, et, et c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Mais euh, juste avant ça, pour que ceux qui nous écoutent prennent plaisir à entendre qui est GCS et aussi euh, à avoir envie d'en de, de, de, savoir davantage et à, à finalité, bien évidemment, à la finalité d'aller voir ce que vous allez nous proposer. Alors, nous, nous avons fait le, par, euh, le lien tout de suite là sur la troisième génération, mais vous qui êtes à la tête de, de, de, GCA, de, de GCS depuis tout ce temps. Depuis toutes ces années, comment euh, vous vous sentez, euh, où vous, vous situez Est-ce que vous, avez, vous, vous vous dites « je passe la main, je garde la main <rire> », comment, comment vous vivez cela là Permettez-moi de faire quelque chose. Oui. <rire> Merci. Vous, avez, vous êtes une grande dame hein? Merci. Beaucoup. et vous re ressentez les choses. Mm -hmm. euh, C'est vrai que je me bonifie, je prends de l'âge, mm -hmm. je n'ai plus 20 ans, ni, ni 30 ans, ni 40 ans, ni 50 ans. Mm -hmm. Euh, et donc, c'est vrai qu'avec l'âge, on, on est fatigué, on n'est plus pareil, on va plus lentement. Euh, J'ai encore ce cette, euh, cette dynamisme, cette vigueur en moi. Mais quelquefois, ça dure pendant une certaine heure, et après, après, quand on doit se reposer, bien sûr, mm -hmm. on se repose. Et c'est vrai que j'ai cette envie de vouloir passer la main, mm -hmm. parce qu'il est temps, à un moment donné, il mm -hmm. faut que l'on veuille ou pas. La vie, c'est comme ça que c'est fait. Mm -hmm. On est là, on, on naît, on grandit, mm -hmm. et puis on, on devient âgé, et puis voilà, il faut passer la main à, à une personne. Et donc aujourd'hui... Euh, je, je vis une euh, grande aventure, une passion, mmh. une passion dans la mission. Oui, eh oui. Voilà, La passion mmh. dans la mission. Mmh. Et euh, pour moi, de, de voir toutes ces personnes qui se connaissent même pas, parce que qu'elle, dans la troisième génération, mmh. ne connaît même pas les anciens les qui anciens. sont là plus de 20 ans. Mmh. Voit, elle va les voir, elle les voit rapidement. Mmh. Euh, je dis quand on va se voir, on entendra des noms, mais... On ne saura pas, mais sera pas. en fait, ceux ils, eux ils ont vécu, uh -huh. ils ne vivent pas, les... parce qu'elle disait tout à l'heure, je l'écoute, il mmh. y a l'évolution du temps, oui. et euh, les, les choses avant, y avait, on n'avait pas un téléphone comme ça pour être voilà. sur Instagram et mmh. tout le reste, donc on n'avait pas tout ça. On tapait aux portes, on allait mmh. voir tout le monde, on passait dans les églises. On écrivait. On allait, écrivait. En, quand on était allé à la Bastère, mmh. on a pris la voiture pour aller ouais. afficher dans mmh. toutes les églises, partout. Mmh. On affichait dans les rues, n'est-ce mmh. pas, Rodrigue On affichait dans les rues, on mmh. est allé afficher, coller des affiches. Voilà. Mais maintenant, il suffit d'un clic clic, clic, clic, clic, clic, on en voit clic, tout, partout, est fait. À tout le monde. Est ça. Et donc, tout ça, ça change. Ça change. Et euh, chaque, chaque partie, chaque groupe a mmh. sa beauté moi je dis oui. à ses valeurs. Et oui. Ce ne sont pas les mêmes valeurs d'antan. Oui, mais est-ce qu'ils arrivent à s'emboîter, est-ce qu'ils arrivent à travailler cela ensemble Ah ben oui, mais c'est ça, oui. c'est le, le vivre ensemble et c'est ce qu'on va faire. Mm -hmm. euh, à pouvoir réunir tout ce beau monde, oui. ceux qui n'ont pas chanté depuis 20 ans. Mm -hmm. Ils vont chanter, ils vont chanter ensemble. Eh bien, euh, Louis oui, semble oui. Euh, la, la, la grande ah, ben, mi belle mm -hmm. hein, parmi dans ce monde de, de perturbation, tout cela, eh bien, nous, nous savons que euh, tout le temps, il y aura toujours quelqu'un qui chantera pour Dieu. Et là, vous êtes 200. Il y a ouais. toujours quelqu'un qui, qui, qui sera là et qui dira, on y va, on y va. Donc, dans, cette, euh, dans ce travail que vous faites, dans ce cheminement vers qui vous allez, euh, vous aurez quand même à être toujours là. Votre présence sera toujours capitale. Parce que même si on passe la main, euh, on est chef d'entreprise, on reste, on a toujours une oreille, on a toujours un conseil, on a toujours euh, une façon de, de faire de manière à ce que ça continue dans le doigt-fil. Sinon, euh, ça pourrait partir dans d'autres dans sens. Et puis, ah ouais, mais elle est partie. Depuis que Mme Monique je n'ai plus là, euh, il faut n'importe quoi. Moi, je laisse, je quitte. J'espère que vous serez derrière et que vous allez conduire euh, ce... Alors, c'est ce que tout le ce, monde cette, me dit. D'ailleurs, il y a un grand musicien qui est ici en Guadeloupe, et qui m'a dit euh, le jour où tu pars, c'est soit tu restes derrière, ou soit il y plus de C'est ça, hein, il faut garder. Parce que la GCS reste ton image, mm -hmm. reste ce que tu apportes, une couleur qui est spéciale, qui mm -hmm. est unique, qui mm -hmm. est différente. Mm -hmm. Les autres, et euh, au-delà de la valeur même, mais de la sonorité musicale, mm -hmm. euh, et par rapport à l'expérience, puisqu'il y a une derrière, mm -hmm. mm -hmm. expérience derrière, les années d'expérience de musique que j'ai eu l'occasion de faire aux états unis euh, Donc... Euh, Oh, je, je dis il faut être là, je serai là. Eh, enfin, être, moi, que je suis en vie, je serai ici. <rire> Alors, cette, euh, cette manifestation est, une, euh, comment dire, est un concert. Un concert d'anniversaire. Vous voulez en parler, ou vous laissez Rodrigue en parler ou ben, vous voulez, je vais vous laisser, laisser Kelly en parler. Qu en parler euh, voilà. Vous avez un petit mot de conclusion parce que nous allons devoir vous raccompagner à vos occupations. Je ah, sais que ce pas terminé. Oui. Alors, euh, moi, tout ce que je dirais à, à nos chers auditeurs, enfin, tous ceux qui nous regardent. Mm -hmm de ne pas hésiter de venir parce que ce sera une grande, grande et belle fête. Voilà. Oui. Euh, et surtout avec cet artiste de mmh, renom que mmh. nous avons qui, pour la première fois en Guadeloupe, fait mmh. son concert. Il, il est déjà revenu mais en, dans le cadre privé, mmh. mais le premier, premier concert en oh. Guadeloupe. Ouais. Et là, c'est quelqu'un attendu qui est très connu. Mmh, mmh. Euh, il suffit de taper. Et, et ça pas se passera à la salle Laura Flessel Laura, le 26 le, le samedi, samedi, samedi. Samedi 26, 26 là. à 19h30. Voilà. Nous et comptons sur ces gens-là. Il faut qu'ils viennent. Voilà, venez nombreux en famille. On va vous le rappeler. capable. Kélia pourra rappeler cela. Ah, Rodrigue, tu vas rappeler tous là. Il n'y a qu'à dire, force à nous aimer nous, à voir d'où vient pays-là, ça. À nous aimer nous, ah oui. nous, oui. nous, nous. Oui. nous, à nous arrêter tirer, y'en dans les leurs. Ah, mes belles paroles. Nous aimer nous. Eh bien, nous cas. Laissez aussi ces belles paroles là, ça. Et vous pouvez attendre quelques minutes. Je les libère, je les libère. On coupe, on meurt, à tout de suite pour la deuxième partie.